Je ne sais pas si vous avez Je ne si vous Je ne sais Je ne sais pas si Je ne sais pas si Je Je Je le gouvernement ici a préparé pour faire face à la difficultés qui a été surtout dans l'année 2003, je ne à la par ministre de économie finance Patrick Boavey qui informé yon enveloppe plus passé 4 milliards de goûts de dans le budget 2022-2023 pour financer l'élection Cap Vini en 2023 cependant, les souligner, le gouvernement de facto a adopté yon budget de 167 milliards 500 millions de goûts de pour l'exercice fiscal sa qui a vini pour jour jour mais entre-temps, ensemble avec le cadre de bouquet côté vraiment dégénéré, nous va tout, ce ça a passé, concernant bilan la police là. Pour l'année euh, 2021, ça, je vais commencer l'année 2023. Directeur de la police a déjà dit Baga, yo, pas pa, trop pitié. Nous, pas trop pour nous commencer l'année. Mais la mission, nous ensemble avec Sophia TV 83. Merci à vous-même qui est toujours là. Merci à l'autre équipe de monde qui vient rencontrer un coup de chemin pour faire route en ensemble avec nous. Nous avons fait l'information, nous avons toujours été informés. Et nous, là, pour nous porter information pour vous sans force côté, nous pas demandé à vous abonner ensemble avec nous. Pour commencer, l'année 2023 tout neuf avec information tout frais sous Chanel. Je ne pas si je suis un peu plus Je je suis un peu plus de ne parler, je peux pas parler, vous Je ne peux pas attendre, je ne peux pas Je ne je Alors, si vous pour l'état, est-ce que la police doit avoir une femme qui un de C'est une infraction liée. Vous pour nous. Et vous nous-mêmes fragiles. nous-mêmes de tous côtés. nous sommes de Sotika n'arrive pas, il de il dit, il dit, il dit, côté dit, il lili, il dit, il dit, il dit, dans dit, il La il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il nous il dit, il nous il dit, il tout penye, Ok, je moi vous faire de police. Vous êtes d'accord ou même? Oui, d'accord. Vous dis que ça, d'accord. Vous êtes ma, Vous êtes et le gouvernement a ici adopté les budget initial exercice fiscal 2022-2023, c'est une enveloppe euh, globale qui environ 267 milliards de d'après direction budget, qui fait qu'on est 78% budget l'UGSA dans dans ressources domestiques, tant qu'on recette euh, courantes et puis annulation dette FMI, Fonds monétaire international pour une cité, et ça seulement. Gainé ministre économique Michel-Patrick Boisvert, qui fait qu'on est en de budget, ça qui est une enveloppe qui a plus passé 4 milliards de goudes, qui prévoient un budget pour le justice fiscal 2022-2023 et qui à financer l'activité électorale pour l'année 2023, ça, selon ça qui dit, dans le cadre d'une interview exclusive, que le ministre et le avec Radio-Otélé et Métropole, sous question ça d'après sa ministre Michel-Patrick Boisvert, encore son budget qui enveloppe Kida, avec 267 milliards de de la enveloppe globale hein, mais les 78% là dans le budget sa précage sorti dans ressources domestiques, domestiques recettes courantio, annulation de dette FMI, pour ne citer ça seulement mais ministre encore, qui pour tes précision sous question, ça plus que pas oublier. PM Ariel Henry, t'es déjà dans la dernière intervention que l'on fait là, pour parler pour dire que qu'année 2023, c'est précage l'année électorale, qui donc 2023, élection précage fait dans tout niveau, sorti dans les poste, postes localio. Pour arriver jusqu'à la président. Année 2023, ça, pas de par bois pour l'élection fait quand même. Kounya. Dans le budget, ça, MBP et euh, ministre économique et finance, Michel Patrick, qui a bois vert, fait qu'on enveloppe spécialement. Qui a le en deux dans l'enveloppe, qui a plus passé 4 milliards de goudes qui prend là pour question activité électorale. Mettez cap le conseil électoral provisoire, et permanent, par contre, ça l'a bien, mais pourquoi j'aime le cas yeah. permanent, malgré mon droit, il parler de permanent, mais pourquoi j'aime le cas permanent et to e, toujours provisoire que le Et nous connaissons toujours la bataille. Notre question, c'est que ça vous été le présentant. Après ça, division dans les secteur, Bon, ça, je vais me tourner sur so lit. Et nous souvent entendons comment ça Et e. e, espérer que souhaiter que ce pas un conseil électoral. Qui le monter, qui le faire s'en les et sélection. J'ai pile monde souvent et un pile témoignage souvent dit, hein, mais c'est au conseil, c'est un travail électoral, son machine électorale qui prêle monter, qui prêle faire un travail professionnel. Qui peut vraiment permettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On va pas le dire dès le dans la presse c'était te tel conseil tant l'argent vous comprenez, point acheter le tas acheter le poste dire de l'argent on a fait là le conseil. Mm -hmm. Essayez que c'est pas ça qui pral fait avec un uh, conseil ça qui préal brive et mettez bon si Ariel dit faut le mettre c'est élection conseil c'est c'est qui font faire l'élection c'est l'organe qui font faire l'élection C'est c'est conseil électoral ça fait un baccalieu mais deuxième bar ba métier qui c'est pour vous ça bien, Père mal. Je me conseil électoral, ça à Mais qui donc, il faut conseil, là, monter, il faut électorale, là, qui permettre que si vraiment l'équipe en place, Ariel Angeli, même, veut faire question de l'élection dans pays. Pour que y'a capable de faire élection en année 2023. À côté de ça, il tout, il parle tout de changement de constitution. Bon, oui, il ça. De ça tout. Bon, pour l'année 2023. Oui, c'est un projet uh -huh. que l'ancien euh, président Jovenel Moïse a commencé avec. Uh -huh. Bon, qui, qui malheureusement, pas guetter, et pas guetter, ouais, de travailler ça, qu'il a commencer à faire là. Qui, malgré tout, plein, a été gagné tout, dans la façon que, et des gros ensemble de points qui t'es en deux, deux question et changement en constitution. En tout cas, à, à Ariel Henry, chef gouvernement, il a gagné deux gros chantiers. Si ça y bon, dit 3 à 4 mai pour que y a deux gros chantiers sur Captain Ni, que l'annonce Captain Ni pour 2023, c'est question élection avec question constitution. Mais pour que cette élection à poule réalisable, oui. Pour le récapable réaliser, il y un gros élément qui est important là, c'est la question de sécurité. Ça va être un débat sur lui. La question de sécurité est important, en pile mondial pour question élection capable réaliser. Pour la vie peuple haïtien. Parce qu'on vraiment dit, il y a un candidat pour la faire campagne au niveau 3 non uh -huh qu'on vraiment donner l'élection est dans campagne dans fait, qu'on est vraiment qu'on est fait, campagne dans fait, dans est dans qu'on est vraiment déposer est qu'on on dit presque Haïtien, mais Simda dit, région métropolitaine, paysan, son côté qui est avec les armées qui sont des armées illégales. Là, c'est une question qui a Et Même un candidat à la présidence, comment peut arriver à campagne dans tout pays Un candidat au Sénat, qui va faire campagne dans tout le département surtout dans louest là et faut aller dans tout petit ghetto tout, tout petit côté, comment on va aller bien faire ça. Qui donc ça c'est de grand grand grand grand chantier capitaine PM Ariel Henry, à côté de moyens que qui a annoncé qu'il disponible à travers enveloppe ça qui c'est 4 milliards de gouttes, plus parce 4 milliards de gouttes dans selon le ministre qui a dans budget exercice fiscal qui, euh, 2023 2023, oui, 2023 la liberté pour que toute condition vraiment capable de réunir pour élections capable de réaliser. Nous devons nous approcher de ça, nous parler de ça par rapport avec qui ça. Mais tout, en budget, ça, il n'y a pas quatre autres enveloppes qui doit allouer avec un ensemble de ministères et pour permettre que, mais un ensemble de droits, que la population les mêmes gagnent, que droit droits soient pas violés, que les droits soient pas massés en papier, éducation, santé et tout ça que nous connaissons comme droits que mes moyens qu'il y a avec eux pour permettre que la vie capable fonctionner normalement pendant l'année 2023. Le général PNH Chef Frontiel B présenté bilan institution policière réalisée pendant l'année 2022. À, parmi les activités on a cité l'élaboration plan sécurité lutte contre kidnapping nak bandi 1140 opérations menées qui conduit à 12954 arrestations. Pour diverses chefs d'acquisition, 367 armes saisies, à plusieurs milliers de cartouches, 59 bandits tombés, n'ont changé coup de balle. Avec la police a seulement à côté de la déclaration France-CLB. Et au niveau du commandement, nous avons élaboré un plan de renforcement dispositif de sécurité à travers le pays, et spécialement dans la zone métropolitaine, dans la côté que nous avons Pendant toute l'année. Situation pas facile. Nous connaissons en pile de difficultés. Phénomène de kidnapping, nous avons chaque jour avec bandits pour empêcher que nous soyons deux dans la population. Nous avons chaque jour avec les et nous avons qui ont entre eux dans le quartier pour contrôler le territoire. Troubles à l'ordre public, manifestations politiques répétées et en pile fois pour une pillage après manifestation. Ça Blocage route, événement pays loque. Crise carburant, blocage terminal VAWE, qui est le principal site de stockage et de distribution carburant en pays. Grâce à engagement et détermination policière, esprit de sacrifice, malgré mes moyens que nous avons à la disposition, nous réalisons ensemble d'opérations. Il y a 1140 opérations qui réalisées, 63 perquisitions qui faites à travers tout le pays. Au cours de l'opération il y a 12 964 arrestations qui sont faites et qui sont comme ça. 301 pour assassinat, 348 pour drogue, 124 pour trafic et traite de personnes, 61 pour crimes financiers, 312 pour viol, 334 membres actifs, différents gangs qui gagnent dans le pays. Au cours d'opération Sahel, nous faisons fait des saisies, nous saisissons. 367 armes à feu. Et parmi il nous 39 fusils d'assaut. Nous avons 146, 146, 234 cartouches. Les armes que nous avons là. et au moment où nous nous filmons, c'est en partie dans les armes que nous saisissons. Parce que y a des armes qui obligent de dans la juridiction, yo, parce que ont la autorité judiciaire yo pour la suite judiciaire. Comme exemple, nous avons 20 qui étaient dans le nord, 16 étaient dans le sud-est, dans la, la justice. Et autres. Au cours de l'opération nous saisissons 2738,38 kg de drogue. Et parmi eux, 54,87 kg de cocaïne. Nous détruisons 5 plantations de drogue. L'engouement contre le phénomène de kidnapping, non. nous libérons 41 otages et nous déjouons 93 cas de kidnapping à travers de la zone métropolitaine, spécialement Port-au-Prince, Delma. Bétionville, Torcel, Rois Tabar et la région et le département la, la Nous avons 149 bandits, malheureusement, qui blessés mortellement dans l'échange avec la police. Nous 58 véhicules et 2533 motocyclettes que nous récupérons ou du moins confisqués. Nous avons saisi trois bateaux avec une yacht. Voilà, au top côté une première intervention pour le eh, chef eh, PNH, la France LB, qui eh, a parlé concernant diverses opérations. La police l'a mené. Côté 1140 opérations qui conduit à 12 944 arrestations pour diverses chefs d'acquisition. 367 armes saisies, avec plusieurs milliers cartouches, 59 bandits tombés en balle, dans échange coup de avec la police. Solution à problème problème sécurité et pays a fait face c'est une synergie qui doit dégager. Namita tout acte en particulier si qui n'a uh, et e, groupe qui uh, la pour uh, assurer sécurité population. De l'autre côté des GLB fait qu'on est il n'y a pa pas de problème pour collaborer avec quelque soit force militaire qui voulait aider la police à résoudre des problèmes insécurité. Mais c'est pas eux-mêmes qui pour doivent et demande l'un côté, une l'autre fois, France LB. On a vu aujourd'hui la solution au problème, là, pas uniquement la police, mais au mariage en différents secteurs dans la vie nationale. Là. Si on <t 'en> a saisi les Zam a âmes à si saisi les cartouches, cartouches à rentrer, donc on a une idée. C'est ça qui fait que au niveau structure, Sécurité PIA, bien, On tête ensemble, pour que les synergies qui développent, une approche multidimensionnelle qui fait la question sécurité pays, pour nous joindre le résultat que nous escomptez. Concernant la présence de force étrangère dans le pays, en Haïti, c'est l'autorité politique qui représente le pays. Donc, et c'est responsabilité qui incombe aux autorités politiques, à partir d'évaluations que vous faites et vous, dé, et vous faites des demandes au niveau de la communauté internationale. Pas monde dans son village. Haïti, pas son village. Nous comme professionnels, nous comme force de l'ordre, responsabilité nous c'est collaborer à tout le monde qui vient des pays. La question sécurité, c'est pas à nous-mêmes qui est vini ou pas vini, une force de l'ordre. Mais job par nous comme professionnels, c'est respecter les décisions des autorités politiques. Toujours dans le cadre de Bilan Yalan, DG même, France LB, fait qu'on est recommandé par la police après diverses mesures pour nettoyer l'institution de la police, non? Gagné 1432 fonctionnaires qui est révoqué parmi eux, 1254 policiers pour diverses causes, 10 825 chèques retournés dans la finance, qui totalisaient plus de 219 millions de goudes, 1204 DBBN et la trier d'après DGA et la police France LB, qui fait qu'on est en même temps, il y a eu diverses actions qui visaient à améliorer les conditions la de vie des policiers. En côté, DG France LB. Nous pas seulement arrêté l'enfer faire opération dans la rue, mais en deux institutions de la police, là, nous prenons des mesures pour nous, à ces de la police. Mais juste ça, nous prenons, nous révoquons 1432 fonctionnaires. Et parmi nous, il y a 1254 policiers, 174 employés administratifs pour diverses causes. On noté que le travail en ketio, donc son synergie qui est développée en un commandement entre l'inspection générale de la police là et la direction centrale de la police judiciaire. L'autre mesure, dans le cadre d'assainissement institutionnel, nous retournons en finance 10 825 chèques qui totalisaient 219 795 500 gouttes. Nous retournons en finance. Nous annulons 1 204 débit, BNC, nous annulons En institution, trois contrats yon, yo fait selon les normes. Jean, finance publique là, Nous soumettons 24 contrats, et les contrats ça arrivé signé après l'approbation de la Commission nationale du marché public. Donc, contrats, dans la police, selon la loi. Il y a actions que nous faisons qui visent à améliorer les conditions de travail policiers et bien être policiers. parce que faut qu encourager les policiers il faut que nous les policiers en valeur par rapport à la responsabilité que ont eu dans le pays, surtout dans le dernier moment. Là, par exemple, décret de indemnisation des policiers victimes et les ayant droit des policiers décédés dans le cadre de leur service. Ça, c'est un outil légal qui engage l'État que les policiers, dans le cadre de travail, les blessés, des victimes, aux moins marchez pour les mourir, pour que les parents policiers, ou du moins les policiers victimes, ne pas merci mon bon papa dans administration publique, mais au engagement de l'État envers les policiers. Nous sommes capables de dire que le décret ça il commencé à appliquer. Parce que je dis, nous sommes capables de dire qu'il y policier des parents qui sont décédés, qui chaque dans le cadre du décret ça que nous parlons. Et nous profiter de l'espace ça pour nous remercier pour les ministres. Docteur Ariel Henry, et reste gouvernement qui va ben nous outils ça, un outils concret pour les policiers. Grâce à mesure d'assainissement que nous prenons nos institutions, sans, sans que nous ne nous pas une augmentation budgétaire, nous arrivons à augmenter les primes de risque policiers pendant l'année en deux reprises. Deuxième augmentation, qui commençait à partir d'octobre 2021. Unités spécialisées, BIO, donc à partir d'octobre, nous suppose, je jouer une prime de risque augmentée en deuxième fois pendant l'année, sans augmentation budgétaire. Pendant l'année, nous arrivons réhabilité 25 lieux de police, la façon pour que nous améliorions l'environnement de travail policier. Nous arrivons concrétiser, appliquer le programme on police pour éviter. Que policiers normaux pour moi dans la rue mais à, avec le programme ça il y a une mesure pour que je joue des prêts à un taux préférentiel. pendant un an pour sacrifice policiers ont fait dans la rue chaque jour après ce surtout dans le dernier moment ça donc gagner une prime que spéciale que des policiers, c'est une prime d'efficacité que nous déoutroyés à plus de 3000 fonctionnaires police. policiers personnel administratif. Nous prenons les tigouaves côté autorité de la police avec la justice te fait une opération jeune dans danti Tigouaves, il y a fouillé Kaille, un ancien policier, il y a le Thierry Anderson, le compte toute ville la connaît. Pour ça la fait euh, qui gagnait plusieurs accusations sous dol. Par exemple, il te tiré année dépasser son jeune petit garçon 20 ans et rien pas arrivé Dans ça, la police joigne deux gilets par balle à deux paires bottes militaires, caille ancien policier, à Mackenzie Zikou pour plus de détails. La police a la justice dans la commune de Tigouave, Kay, ancien policier Jerry Anderson Leconte, mercredi 28 décembre 2021, pour implication dans le trafic de drogue, avec mandat qui pour plusieurs personnes, assassinés dans la commune. Dernier monde, Jerry Anderson Lecomte blessé avec balle, c'est Ricardo un jeune journaliste culturel qui travaille dans la radio planète vibration dans la ville. Ça passe image 25 décembre 2021. Dans le moment, a été laissé frapper qui t'a fait pour te dans pou la zone Folibert. Dans le cas de fouilles qui fait la caille, Jerry Anderson les comptes, force le de page, me rejoint des gilets par balle, à des pébotes militaire dans Kaila jerry Anderson les compte n'a un audio limité sur les réseaux sociaux. fait qu'on est, l'idée Ricardo est, c'est à cause jeunes journalistes là, à bail l'autre journaliste, information sur les. Dans l'audio, ça fait quoi tout le monde qui fâche à cause de jeunes journalistes jeune journaliste là, il y a qu'on est, même s'il vous la nature fait une chose. Je vais découvrir de de de Merci. Conséquence en présence gang non de gangs dans une série de zones. Déjà, nous n'ai pas parlé de ce qui a passé dans la Tibonite, particulièrement la qui provoquait un pile de réfugiés. Et plusieurs personnes qui ont obligé à quitter la commune de la Tibonite pour bandits, pas de tout. Ils pas le Et ils ont d'après avoir dit PAM. À Caritas, c'était pour aider à quitte alimentaire, c'était hier, yeah, mais d'après ça, plusieurs années, vous fait connaître, ils ont déçu, c'est pas ça, ils ont tapé tonne. Euh, ils ont été place Philippe Guerrier dans Saint-Marc, ils ont déclaré, ça, ils ont recevoir, ils ne sont pas capables de parce qu'ils ont pris une bouche pour nourrir. Et d'après ça, ils ont déclaré dans le micro, correspondant nous dans le bal dans le mille sems mon qui koui kite commune de Vel la Tibonis sous pression base grand rif dans sa la ville passer tout temps yo a sous place Philippe Garnier Saint-Marc devant Conseil Club kit alimentaire te promet Quatre jours après finalement hier 27 décembre dans l'après-midi délégation rivé dans Conseil mon yo te koné yo sauver yo saisi qui yo ba yo yo ti boîte ki gen manger tankou soldat américain ça soulever les population hein? Qui m'est arrivé, j'étais à Baïoa à nous marchons à tout sac nous manger et nous tourner sans l'image. Nous nous numéro nous nous nous nous nous nous pour y aller chercher Tidir dans les moun pour manger de façon pour un groupe à tout le qui représente le grand pays, qu'on a devant le portouné de Caï.